Ok, alors on est donc sur l'activité 4, architecte. Il va falloir télécharger le document de réponse. Normalement vous connaissez, vous avez l'aperçu du document qui apparaît. On va repérer le petit bouton Télécharger, on clique dessus. À ce moment-là, on va avoir la possibilité de l'ouvrir directement dans LibreOffice, ce qui va nous arranger. On fait OK. Voilà, normalement votre LibreOffice va se lancer à ce moment-là. Là, vous faites attention, votre document est en lecture seule, Il va falloir cliquer sur « Éditer le document » pour pouvoir le modifier. Dans ce document, vous avez une partie architecte. Il va falloir trouver l'état civil après présenter des œuvres. Donc, état civil, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité. Et présenter trois bâtiments avec, pour chacun, année, nom du bâtiment, et le lieu où il se trouve, avec éventuellement entre parenthèses le pays, si le lieu est à l'étranger. Pour la partie œuvre, on va retrouver les trois questions du dessus, le nom du bâtiment, le lieu et la date. Il va falloir trouver également ses dimensions, la fonction du bâtiment, c'est-à-dire à quoi il sert, les matériaux, en quoi c'est fait, et le style architectural, ça ce sera un petit peu plus dur à trouver, vous allez y arriver, et enfin ce que vous aimez dans cette œuvre. Vous avez également une photo de l'œuvre et de l'architecte à insérer. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, vous allez dans votre moteur de recherche favori, vous faites une recherche. Je vais prendre une image standard, juste pour vous montrer la technique. Donc, vous trouvez l'image qui vous plaît. Quand vous avez trouvé l'image, clic droit, copiez l'image. Vous retournez dans votre LibreOffice. À la place où vous voulez l'insérer, vous faites un... Édition, coller ou CTRL V si vous préférez. Si l'image est trop grande, vous la rétrécissez un petit peu. Et ce qui va se passer en général, c'est que le texte va venir se mettre un petit peu au milieu de l'image. Donc, dans ce moment-là, clic droit, adaptation de l'image, pas d'adaptation. Le texte est poussé vers le bas. C'est parfait. Voilà. Ok, alors à la fin de la séance, il va falloir enregistrer votre fichier. Donc, fichier, enregistrer sous. Là, très important, le nom de votre fichier, ça doit être 5 et le nom de votre classe, donc 5A, 5B, etc. Votre nom de famille et votre prénom. Donc moi, j'ai mis 5X des planches Xavier, mais vous mettez évidemment votre classe, votre nom, votre prénom. Ensuite, vous allez dans « commun »,« travail okay, »,« techno ». Et là, attention, on va dans le dossier « après techno », on va dans le dossier « échange ». Et vous enregistrez bien votre document dans échange. Ok Je laisserai affiché sur mon écran la liste des fichiers pour que vous puissiez vérifier que votre y est bien. Donc, pour résumer, premièrement, vous devez bien retenir le numéro que je vous ai attribué. Ensuite, il va falloir faire vos recherches sur Internet avec votre navigateur favori, votre moteur de recherche favori. Quand vous aurez fait vos recherches, il faudra bien compléter deux pages de la l'affiche la page euh, architecte, la page œuvre. Et enfin, très important, il faudra enregistrer votre document à la fin de l'heure. Vous enregistrez sous le nom du document, ça doit être cinquième, le nom de votre cinquième et votre nom de famille. Il faudra bien enregistrer votre document dans commun, travail, techno, échange. Voilà, bon travail à tous.